Hello, bonjour, allô, hello, bienvenue dans cette vidéo qui va être très très courte en fait. C'est juste une petite vidéo pour vous parler de LibreOffice euh, parce que vous allez trouver euh, de temps en temps dans mes formations des fichiers PDF et aussi des fichiers .odt qui correspondent à LibreOffice. Alors je sais que tout le monde ne connaît pas LibreOffice et euh, je avais simplement envie de, de partager les enjeux en fait euh, et les avantages qu'on peut avoir à utiliser LibreOffice. LibreOffice, euh, si vous ne connaissez pas, c'est que probablement vous connaissez Word, vous connaissez euh, la suite Office de Windows qui est payante, qui vous permet d'avoir des tableurs, qui vous permet d'avoir un logiciel de traitement de texte pour écrire des textes, des tableurs, des diagrammes, euh, des présentations PowerPoint. Tout ça euh, c'est effectivement quelque chose qui est euh, fourni, euh, qui est un service fourni par Windows, par Microsoft. LibreOffice, vous avez également une suite avec des tableurs et tout, euh, mais c'est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Alors, il faut bien comprendre la différence entre les deux et pourquoi moi, je choisis d'utiliser LibreOffice au quotidien, dans mon travail, euh, mais également dans ma vie personnelle. LibreOffice, il y a des valeurs derrière c'est défendre un monde libre et gratuit. Ça utilise en fait du code et du développement qu'on appelle open source, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder au code qui a derrière les logiciels et améliorer le système. C'est une immense communauté internationale qui est derrière. Donc les plus grands connus, je pense en open source pour ma part, sont LibreOffice sur la suite bureautique et puis le euh, navigateur internet Mozilla Firefox. Et ce se sera toujours gratuit parce que ça fait partie de leur valeur. Et ils disent, si on ouvre le code, il y a des développeurs et des personnes qui sont compétentes là-dedans, qui vont pouvoir améliorer les bugs et qui vont faire évoluer le projet en fonction du bénévolat et de la disponibilité de chacun. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça défend un monde libre et qu'on n'est pas enchaîné à une société, mais qu'on est dans un, un projet coopératif euh, de co créateurs bienveillants et quelle que soit la culture, quelle que soit la langue, quel que soit le pays, quelle que soit l'heure où, où on est, il y a toujours quelqu'un qui est connecté à ces communautés-là et qui sont absolument immenses, vraiment, vraiment immenses. Donc, je vous invite à, à réfléchir à ça, en fait, à travers cette vidéo, c'est qu'est-ce que vous défendez comme valeur avec les outils que vous utilisez sur votre ordinateur Et c'est important parce que ça va avoir un enjeu de plus en plus déterminant à l'avenir. C'est pour ça que moi, j'essaie de promouvoir au maximum que je peux euh, des outils qui sont open source. Alors, si on parle d'ordinateur, vous avez les PC, d'accord, avec les systèmes d'exploitation de Windows, qui sont une horreur en termes de euh, protection des données personnelles. Il y a plein de bugs leur système est basé sur les virus, en fait. Il y a volontairement des bugs dans les systèmes pour pouvoir vous vendre tout un paquet de logiciels à côté. D'accord Ensuite, on a euh, Apple avec les Mac et euh, le système d'exploitation iOS. En fait, il faut savoir que derrière, c'est du Linux qui a été modifié, puisque Linux est quelque chose d'open source, je vais vous en parler juste après, et qui a été euh, modifié et verrouillé pour que certains logiciels fonctionnent et d'autres non, et qu'on n'ait pas forcément accès au code. Et puis, vous avez les troisième types d'ordinateurs qui sont les moins utilisés. Mais ceux qui défendent un monde libre et c'est Linux. Alors au départ, Linux était euh, les systèmes d'exploitation un peu complexe. Euh, il fallait vraiment être un vrai geek pour aller dedans. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Ça ressemble énormément à Windows et on a tout un éventail de logiciels qui fonctionnent sur l'ordinateur. Très très bien, qui permet de faire des enregistrements de vidéos comme je fais, qui permet d'utiliser LibreOffice. Bref, vous avez quasiment les mêmes services, euh, je dirais, pour un usage. Personnel euh, sur Linux. Donc ça, c'est quel ordinateur vous avez La plupart des gens ont soit un Windows, soit un Mac. Personnellement, moi, j'ai Mac euh, pour non pas pour des valeurs, mais parce que c'est ce qui était le plus adapté pour moi en tant que voyageur en termes de légèreté et qu'il y a certains logiciels que j'utilise dans, dans ma sphère professionnelle que pour le moment, je ne trouve pas sous Linux et je n'ai pas euh, en tant que voyageur l'espace nécessaire pour avoir deux ordinateurs à développer mes compétences en Linux et un sur Mac que j'utilise aujourd'hui. Et j'ai eu pendant un temps un Linux, mais quand j'étais encore résident en France. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un, une prise de conscience si jamais vous n'avez pas encore ça, et puis vous dire qu'est-ce que c'est ODT, parce que vous allez voir les fichiers en ODT, donc les derniers fichiers que j'ai mis sur la dernière formation, sur les ateliers de la formation de l'ancrage, on est en mai 2020, mais je les ai mis au format ODT, donc qui est au format LibreOffice, je les ai mis au format PDF donc il est très facile à lire sur à peu près tous les ordinateurs. Et j'ai mis également pour les personnes qui sont encore enchaînées, je dirais, dans les compagnies Microsoft avec Word, euh, du format doc également. Il faut savoir que LibreOffice vous permet de lire tous les formats. C'est-à-dire que quand vous utilisez LibreOffice, si vous recevez un fichier en point doc, ce n'est pas un problème, il le lit très très bien. Si vous utilisez un fichier en point page, euh, qui est le format d'Apple, eh LibreOffice, il le lit très très bien. Donc c'est l'avantage de pouvoir lire tous les formats, alors que demander un doc de livre à un ODT, peut-être qu'ils le font maintenant, je ne sais pas, mais ils rechignent en fait. Les sociétés commerciales hyper puissantes comme ça n'aiment pas le monde libre. Clairement, ils n'aiment pas parce qu'elles n'auraient plus rien à nous vendre et c'est le, le fondement de leur business, c'est d'avoir à nous vendre quelque chose. Alors qu'on peut vivre dans un monde internet, au moins dans celui-là, euh, qui, qui est vraiment en grande partie libre. Et donc, je vous invite à voilà, à vous pencher sur ces questions-là. Si vous n'utilisez pas encore Mozilla Firefox pour aller sur Internet, je vous invite vivement à le tester. Vous avez ça et vous avez Brave, qui est un peu moins connu. Euh, mais Mozilla Firefox, il y a vraiment une grande, grande communauté et euh, ils mettent beaucoup d'énergie à euh, essayer de faire en sorte que votre euh, navigation sur Internet reste le plus euh, respectueux de vos données personnelles et de votre vie personnelle. C'est qu'ils vont maintenant par défaut, ils vont bloquer les trackers des pubs, par exemple, d'AdWords, euh, Google, des pubs Facebook et tout ça. Vous pouvez les activer si vous voulez, mais par défaut, ils vont vous bloquer non pas les pubs, mais les trackers. Tous ces petits logiciels qui prennent des informations pour savoir à quel moment vous vous êtes connecté, euh, qu'est-ce que vous avez regardé, sur quoi vous avez cliqué, quel type de client, euh, qu'est-ce que vous regardez, pour pouvoir créer en fait ce qu'on appelle un avatar marketing. Et après, vous mettre des pubs personnalisées. Alors euh, voilà, c'est vrai que c'est tout un paradoxe parce que moi, j'utilise tant que je peux, j'essaie de migrer. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident de faire marcher d'un point de vue professionnel tous ces outils quand on est défenseur de l'open source, mais c'est possible. Euh, et en même temps, de l'autre côté, en tant qu'entrepreneur du web, je fais de la pub sur Facebook, je fais de la pub sur AdWords et donc j'utilise euh, quelque part euh, les données qui sont, euh, qui sont disponibles pour pouvoir cibler les personnes et adresser un message qui leur soit adapté. Donc euh, moi, je vis ce paradoxe-là, c'est qu'en tant qu'usager, j'ai aucune pub qui apparaît sur mes, sur mes écrans, c'est simple, ça me prend la tête et je ne veux pas être dérangé par la pub. Je veux, si moi j'ai besoin d'une information, je vais aller chercher la société, je vais aller demander auprès du service client l'information que j'ai besoin. Donc ça, c'est mon souhait, j'essaie d'utiliser le plus possible d'outils en open source. Et de l'autre côté, en tant que professionnel, je me dis, ben, j'utilise aussi ça pour... Pour développer mon activité j'ai ce grand écart où je fais les deux entre euh, et je suis à l'aise avec ça avec mon usage perso et mon usage pro parce que vous n'êtes pas obligé de donner vos informations à facebook ou à whatsapp ou euh, à google d'accord mais par contre moi je considère que c'est votre responsabilité euh, si vous ne voulez pas et, et donc dans ces cas là vous faites comme moi vous utilisez euh, je sais pas mais vous allez le voir puisque je partage l'écran là on est sur le site de libreoffice vous pouvez voir ici, je vais vous montrer trois choses différentes. Donc euh, là, je suis sur Firefox hein, pour naviguer sur, sur Internet. Ici, j'ai un plugin qui s'appelle Adblock Plus, qui me permet de bloquer les publicités, en tout cas une bonne partie. Ensuite, j'en ai un deuxième, euh, dont j'ai oublié le nom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'on le voit, son nom uBlock Origin. Donc lui, il m'aide beaucoup plus à bloquer, par exemple, les pubs sur euh, YouTube. Il a plus d'efficacité là-dessus. Euh, et puis, j'en ai un autre, euh, Privacy Badger, qui, lui, va bloquer les trackers. Parce que je ne souhaite pas que les gens sachent euh, mais que je visite tel site et tout ça. Je, je, je suis OK de partager avec ma famille, mes amis, mais il n'y a aucune raison que les grandes euh, euh, sociétés commerciales du web sachent exactement tout de, de, de moi. Je ne suis pas OK avec ça. Je trouve qu'il y a une atteinte à la liberté personnelle et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je m'organise pour... Donc voilà moi les trois euh, bloqueurs que, que j'utilise euh, à ce niveau-là. Ça fonctionne plutôt bien. Et puis, je peux vous montrer également un dernier outil euh, que j'utilise. Ah, je ne l'ai pas activé aujourd'hui encore. Je vais vous le montrer. J'utilise un VPN, en fait. J'utilise un VPN. et euh... Donc, il y a VPN et VPN, mais celui-ci s'appelle NordVPN. Et NordVPN, en fait... Il évite le traçage de votre IP. Donc, je vais vous montrer en direct. Euh, ben là, je vais lui signaler que je veux être connecté. Alors, hum, on va mettre les USA par exemple. Donc, je ne suis pas aux États-Unis aujourd'hui. InState. Et donc, il va se connecter. Et les trackers qui essaient de voir d'où je me connecte, pour eux, ce qu'ils vont voir, c'est que je suis connecté aux États-Unis, alors que je ne suis pas aux États-Unis. D'accord euh, Ça aussi, c'est pour, euh, il n'y a aucune raison qu'il euh, y ait une énorme base de données qui sache exactement tout sur tout le monde où est-ce qu'on est à tel moment. Moi, je trouve ça absolument pas juste. Donc, voilà les, les outils que j'utilise et je ne suis pas du tout un pro là-dessus. Je vous ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse. Euh, je vois que je m'étale, ce n'était pas prévu d'en faire autant, mais sur ce sujet-là, sur la protection des données personnelles sur le web, parce que ça me semble vraiment important, il euh, y a quelque chose qui se joue. Donc, euh, pour moi, il y a un acte politique dans le choix de nos outils et les logiciels qu'on utilise. Il y a vraiment un acte politique et dans quel monde je veux vivre. Et moi, petit à petit, dans le monde que je veux vivre, c'est celui-là. C'est le monde de l'open source, c'est le monde où on dit, on est transparent, on dit ben, « voilà les outils, voilà comment est fait le logiciel et le système derrière, si toi, tu as les compétences, regarde et aide-nous à l'améliorer. Et ça, ça me plaît. Ça, c'est du coopératif et chacun peut participer à son niveau là où il veut. Moi, je le fais à un tout petit niveau en faisant une petite vidéo en disant ben, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est l'open source et le libre, sachez que vous n'êtes pas obligé de payer tous les logiciels que vous avez aujourd'hui. Et sachez que quand vous achetez un ordinateur, un HP, euh, un HP ou un autre, pas une marque, mais un PC, dedans est inclus les coûts de licence de Windows. Quand vous achetez un ordinateur 500 euros ou 1000 euros, vous avez peut-être 100 ou 200 euros de licences qui sont automatiquement reversées à Microsoft. Il n'y a aucune raison que ce soit imposé. Et la plupart des, des vendeurs ne vous disent pas « Ah, mais si vous voulez, on peut enlever Microsoft et Windows de votre ordinateur et puis réduire de 200 euros le prix. » Non, parce qu'ils touchent des commissions. Pour moi, c'est de la corruption. Ce n'est pas, pas honnête. Ce n'est pas, pas honnête comme système. Donc, euh, donc voilà, et pour moi, il y, y, y, y a vraiment cette envie de vous communiquer ça, d'aller voir ce que c'est l'open source, renseignez-vous sur LibreOffice, c'est très très simple. Euh, si vous avez un jour envie de participer parce qu'il faut faire des traductions dans une langue particulière, vous pouvez participer. Si vous êtes développeur, vous devez sûrement connaître ça et vous pouvez aller participer. Renseignez-vous, faites tourner le message. Voulez-vous vivre dans un monde libre Et dans ces cas-là, en quoi les outils que vous utilisez défendent ces valeurs-là ou pas Voilà, je vous invite là-dessus. Sinon, je vous dis euh, à très vite sur la formation, sur une des formations. Et euh, si euh, vous voulez ouvrir et faire votre test et que vous voyez un point ODT, allez-y, vous allez ici sur .fr.libreoffice.org. Vous allez la télécharger. Vous allez pouvoir très facilement télécharger LibreOffice. Très simple. Vraiment, euh, il va repérer quel type de machine, je pense, vous, vous avez. Euh, voilà, moi, il repère que c'est un Mac, donc il me fait une proposition de Mac. Mais vous pouvez également changer. Euh, si vous avez besoin, si vous avez un Linux, si vous avez un Windows, vous sélectionnez, vous cliquez, c'est parti. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh, et euh, marchons ensemble sur un monde libre. A bientôt.